Le féminisme est un sujet sensible et complexe avec plein de chemins et de sous-chemins donc il est possible que je fasse encore certaines erreurs. N'hésitez pas à les rectifier, à approfondir tout ça et surtout à mettre des sources de ce que vous affirmez puisqu'on est là pour apprendre tous ensemble. Merci beaucoup Ah donc t'es pour l'égalité homme-femme Non Bah t'es pas féministe alors si. Parlons enfin de féminisme et de ses différents courants, puisque je pense que avant de se revendiquer quelque chose, il est important de savoir de quoi on parle. Et oui, parce que magie magie, votre courant féministe révèle votre pensée politique. Et du coup, dire je suis féministe, ça veut absolument tout et rien dire à la fois. C'est un petit peu la même vibe que dire hello, je suis musicien. Bon, là pour le coup, comme tu as des bases en musique, tu vas lui dire ah ouais, c'est trop cool et tu fais quel style de musique. Mais euh, tu vas jamais lui répondre ah oui la musique ces trucs qui font plein de bruit là et tout euh, ouais moi aussi je suis musicien genre <rire> la personne en face elle va te regarder elle va être en mode euh... Comme il est ok de ne pas être musicien, il est absolument ok de ne pas être féministe. Il y a une pression énorme autour du féminisme, c'est un gros débat sur la place publique avec des fourches et des torches, mais personnellement je préfère qu'on arrête directement le massacre, parce que être féministe ne se résume absolument pas à être une femme. Les femmes ne sont pas par essence féministes, et au contraire une majorité d'hommes et de femmes sont finalement anti-féministes, ou vont dire que ça ne les concerne pas mais vont quand même prendre part au débat public ce qui fait qu'on entend énormément de discours contradictoires puisque si tu rajoutes les antiféministes qui se prétendent de féministes déjà que c'est compliqué en interne c'est le bordel bonjour enchanté Léa et aujourd'hui je vous donne la clé du féminisme dans un premier temps on expliquera ce qu'est le féminisme et dans un deuxième temps on expliquera les différents courants enfin on parlera juste des trois plus grands courants parce que la première définition que j'ai trouvée, c'est écrit D'une manière générale, le féminisme peut être considéré comme un mouvement visant à mettre fin au sexisme, oui, à l'exploitation et à l'oppression sexiste, oui, et à réaliser la pleine égalité du genre en droit et en pratique. Mmh. C'est vaste, hein, c'est très vaste. Euh, je suis allée sur Wikipédia, Wikipédia, lui, nous dit « Le féminisme est un ensemble de mouvements et d'idées politiques, sociales et culturelles ayant pour objectif de promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes en militant pour les droits des femmes et ce, sur le principe fondamental que les hommes et les femmes sont égaux et doivent être considérés comme tels dans notre société. » Parlons-en. Le problème qui se pose, c'est est-ce que les femmes doivent être égaux aux hommes en ressemblant aux hommes ou est-ce que les hommes doivent être égaux aux femmes en ressemblant aux femmes Et du coup, qu'est-ce qu'être un homme Qu'est-ce qu'être une femme Qui doit changer les hommes ou les femmes Ou les deux C'est quoi bah du coup le juste milieu Et surtout la grande question, c'est qu'est-ce qui est sexiste Et qu'est-ce qui ne l'est pas Et si je prends 100 personnes et que je leur pose la question, eh bien, il va y avoir des tendances qui vont se démarquer, comme euh, ce qu'explique très bien Wikipédia, en fonction des idées politiques, sociales et culturelles. Et ça, ça va créer des groupes persuadés que leur vision est meilleure que celle de l'autre groupe. On va avoir donc des machistes, des féministes libérales, des féministes matérialistes, des socialistes, des anarchistes, des lesbiennes radicales, des afroféministes, des écoloféministes, et ainsi de suite, qui vont s'affronter dans une lutte social. Parce que oui, même si beaucoup de courants féministes s'entrecroisent, eh bien ils ont des gros combats et des grosses différences et même se détestent entre eux. Donc, pour répondre à cette grande question que tout le monde se pose de pourquoi on se déchire autant et pourquoi on se fait la guerre, pour reprendre ma métaphore du musicien, si tu prends 50 musiciens et que tu les mets dans une pièce, eh bien politiquement et idéologiquement, ce n'est pas parce qu'ils sont tous musiciens qu'ils votent la même chose. Ces musiciens vont venir de milieux différents, mais surtout avec leurs propres idées politiques qui vont Influencé leur musique et leur façon de faire de la musique. Et eh bien le féminisme, c'est tout pareil, sauf que c'est très marqué politiquement parlant. Alors ça veut pas dire que la musique n'est pas très marquée politiquement parlant, mais euh, je suis pas musicienne, du coup ma métaphore sur la musique s'arrêtera ici. Et donc s'il y a autant de drama, c'est parce qu'en fait on voit le même problème, mais on n'a absolument pas le même Ennemis, et du coup pas les mêmes solutions pour en venir à bout parce que par exemple une féministe d'extrême droite ne sera absolument pas d'accord avec une féministe d'extrême gauche aucun groupe n'est homogène et personnellement je dirais que l'idée générale qu'on a des groupes est souvent très superficielle en réalité on devrait pas dire le féminisme mais les courants féministes et du coup la prochaine fois au lieu de dire je suis féministe mais on dira plutôt MDR ton courant de féminisme c'est vraiment trop de la merde bref tu as dû entendre parler de vagues quand on parle de féminisme cette notion de vague est quand même contestée chez certaines militantes parce que ça invisibiliserait les luttes et les rendrait simplistes mais en théorie on parle donc de quatre vagues la première vague du 19e jusqu'aux années 1930 la deuxième vague vers les années 60 troisième vague en 1990 et on dit qu'il y a une quatrième vague depuis 2010 malheureusement nous n'avons pas un chapeau magique comme dans harry potter pour dire mmm, tu appartiens à la famille des féministes radicales. mais promis à la fin de cette vidéo vous saurez un peu plus vous situer dans votre courant de pensée féministe ainsi que celui de jk rowling et même quel courant de féministe la déteste et surtout pourquoi donc je ne vais pas prendre la métaphore d'harry potter car ça serait très déplacé mais du coup on va essayer de mixer ça avec un peu de game of thrones pour rendre ça un peu plus digeste. donc nous sommes au 19e siècle au pouvoir Voir sur le trône de fer se trouvent les masculinistes qui sont très bien implantés depuis des siècles mais au sein de ce royaume des personnes commencent à râler ce sont des femmes elles commencent à se dire qu'il y a une anguille sous le caillou et qu'elles sont totalement effacées de la déclaration des droits de l'homme et oui puisqu'elles n'ont pas le droit de voter pas le droit de travailler pas le droit d'avoir un compte en banque et encore moins de vouloir prétendre au trône de fer commence alors à se soulever la voix de cette nouvelle famille les féministes et leur devise étant l'égalité des droits entre les hommes et les femmes. Olam de gouge va écrire la déclaration des droits des femmes et du citoyen. Elle sera euh, guillotinée trois ans plus tard. Les rumeurs disent que c'est parce que elle soutient les girondins et crache sur Robespierre, mais au, au moins vous avez un petit peu le climat du royaume. Ces féministes ont été appelées beaucoup plus tard des féministes libérales. Ce sont des revendications liées au statut moral, juridique et politique des femmes. Et vraiment au 19e et début 20e, c'est un combat hyper important et pertinent. Mais oui parce qu'il y a un mais, c'est aussi très utopique de penser qu'on a tous les mêmes droits, tous les mêmes lois, parce que bien qu'en théorie même aujourd'hui elles soient les mêmes pour tous, en pratique on sait bien que la justice avance pas de la même manière pour tout le monde. Et cette justice, elle n'est déjà pas égale entre les hommes, du coup en tant que femme demander une égalité des droits, c'est chouette mais ça, ça... ça fait pas avancer beaucoup de choses en fait. Et ce petit mais, ces questionnements sur les droits des femmes nés directement au sein du groupe des féministes. Environ dans les années 60, le gros bloc de féministes va commencer à se scinder. Aujourd'hui le terme de féministe libéral est souvent utilisé de façon péjorative puisqu'il est associé à ce white privilege et donc à un féminisme de bourgeoise blanche. Elles sont donc politiquement associées au libéralisme et je ne vais pas faire de la politique si vous voulez savoir qui est libéraliste en France je vous laisse chercher ça sur Google. Bref revenons à nos années 60, puisque Winter is coming, et que l'égalité des hommes et des femmes, bah en fait ça avance pas beaucoup, et donc à ce moment-là, des féministes vont se dire, je foutrais pas un petit peu notre gueule Trop d'inégalités, il y a un problème, je pense qu'il faudrait qu'on soit un peu plus radical. Et oui, puisque cette deuxième vague, c'est celle des féministes radicales. Donc, ces féministes radicales se sont battues pour la contraception, le droit à l'IVG, mais aussi elles se sont mobilisées pour montrer qu'au-delà de l'égalité des droits, il existe de profondes différences entre les conditions d'existence d'une femme et les conditions d'exister d'un homme et donc elles vont creuser le sujet et démontrer que ces inégalités de genre et l'asservissement des femmes prenaient directement racine au sein même de la famille et donc pour elles la famille et plus précisément le patriarcat est la racine du problème. On parle donc de féminisme radical puisque ces militantes veulent prendre le problème de la domination des femmes à sa racine en contestant donc le rôle social qui leur est assigné. On ne n'est pas femme on le devient, vous avez la ref. Donc on est passé d'une sphère publique avec les droits et tout ça public avec le féminisme libéral à tout ce qui était le droit du privé avec donc le féminisme radical. Ça c'est quelque chose qui dérange énormément de personnes, le privé doit rester privé et on ne doit pas en faire quelque chose de politique mais pour les radicales, le privé et politique puisqu'il y a dans cette sphère privée énormément d'inégalités notamment avec cette réduction de la femme à ses organes génitaux et sa fonction reproductrice. Pour ceux qui sont un petit peu à jour sur le féminisme il y a peut-être un ding ding qui vient de se faire puisque j'ai parlé de organes génitaux et bien de là va se scinder un troisième groupe de féminisme. L'homme est aussi la racine du problème mais pour le reconnaître il doit être réduit à sa biologie. Toute personne biologiquement mâle est un problème qu'importe qu'il décide ou non de devenir une femme et de là va naître donc le courant essentialiste ou différentialiste et aujourd'hui globalement on a trois grands courants de féministes qui dominent les féministes libérales, les féministes radicales et les féministes essentialistes avec évidemment au sein de chaque courant des idées politiques, économiques et culturelles totalement différentes. Donc pour résumer un petit peu tout ça, on peut dire que les féministes radicales reprochent aux essentialistes de réduire l'humain à sa biologie et donc de renier toutes les sciences humaines et sociales, c'est-à-dire de renier le fait que les sociétés, leur construction et leur histoire ont influencé la biologie, que du coup c'est hyper réducteur. Les essentialistes reprochent aux féministes radicales d'être manipulées par les lobbies LGBTQIA+, et donc de ne pas cibler le problème à la racine. Les féministes radicales et les féministes essentialistes reprochent aux libérales eh bien rien puisqu'elles ne les considèrent même pas réellement comme des féministes, et les féministes libérales reprochent aux deux autres d'être trop extrémistes. Et toujours Winter is coming. Parce que oui, on peut tout creuser, sachant que euh, le terme de féministe radical, féministe essentialiste, féministe libérale, c'est des mots parapluies, puisqu'ils englobent un ensemble de positions euh, féministes. Mais bon, la plupart des militants ne se situent pas dans une seule et unique case, mais euh, se nourrissent un peu de plusieurs courants, évidemment courants de pensée qui sont euh, en accord avec les leurs. Petit post-it, tu as peut-être déjà entendu le terme de universalisme, et notamment donc de féministe universaliste. L'universalisme, c'est un combat qui cherche à atteindre l'égalité, indépendamment des différences entre les femmes elles-mêmes et indépendamment des différences de classe, ethnie, de sexualité, et ainsi de suite. Leur vision du monde est la meilleure et que tous les pays et tout le monde doit faire comme eux puisqu'ils ont vraiment la solution miracle pour tous les êtres humains. C'est globalement créer une règle, une norme et l'appliquer à tout le monde du coup ça engendre le débat de bah, l'universalisme c'est du colonialisme c'est un débat dans lequel je ne vais pas rentrer mais l'universalisme s'oppose donc à l'intersectionnalité L'intersectionnalité et notamment donc le féminisme intersectionnel c'est à dire de l'intersection est une vision de pensée où toutes les routes se croisent donc à l'inverse des féministes Universaliste, ces personnes pensent que en fonction de ta classe sociale, de ton ethnie, de ta religion et ainsi de suite, on doit adapter nos combats parce qu'il est violent d'imposer une règle à toutes et à tous alors qu'on vit pas tous la même réalité. Du coup petite astuce la prochaine fois que vous tombez donc sur un poste féministe, n'hésitez pas à aller lire les commentaires. Si vous lisez des commentaires du style moi je suis féministe mais, sachez que au mieux cette personne est féministe mais féministe libérale, donc une féministe libérale qui commente un poste de féministe radical, qui fait que bon là Là, elles ne sont pas d'accord. Mais dans la majorité des cas, ce genre de commentaires, c'est des personnes soit en début de déconstruction féministe, soit anti-féministe. Parce qu'en réalité, une personne militante et engagée ne commencera jamais un commentaire en disant je suis féministe, mais c'est censé couler de sens, en fait, dans le commentaire que la personne va mettre. Elle n'a pas besoin de le préciser, mais dénigrer une personne publiquement sous un poste où elle prend déjà potentiellement une vague de haine masculine pour être validée par ses hommes. C'est plus proche de la pikmi que de la féministe. Tu peux ne pas être d'accord, tu peux te questionner. Ça se fait plus en privé et sans imposer ta vision des choses. Donc quand tu viens en privé discuter de ce genre de choses, tu n'arrives pas à d'autres de avec une lance. Sinon, ça ne marche pas. On souffle un coup, on va s'arrêter là pour cette vidéo. Je pense qu'il y a eu beaucoup de choses, qu'il y a tellement de choses déjà à assimiler. Néanmoins, sur mon blog lesachou.fr, je vous ai écrit un post sur ce qu'est le féminisme matérialiste. C'est celui dont je parle le plus et donc que euh, vous m'avez le plus demandé puisque c'est celui dans lequel je m'inscris. Et comme toute bonne féministe et militante, je pense qu'évidemment mon courant de féminisme est le meilleur. Bonne année et meilleurs vœu, je ne voulais pas encore souhaité ici. On parlera potentiellement soit dans un post, soit dans une autre vidéo comme celle-ci du terme de pick Me et de sa problématique à l'utiliser. Je souhaite mettre en place un nouveau format de vidéo qui s'appellera donc la clé. Le but est de vous donner les clés pour comprendre et mieux comprendre les choses, pour ouvrir ou réouvrir des portes et pour surtout mieux comprendre mes autres contenus. Ces capsules vidéo seront le plus neutre possible. Si jamais tu as encore des questions, des choses à approfondir, des courants que tu n'as pas compris, des choses, etc. Je ne suis pas experte en tout. Je découvre aussi beaucoup de choses. C'est des choses qui évoluent beaucoup ou voilà. Donc encore une fois, si j'ai fait des petites boulettes dans les dates, dans les façons d'être, etc, notamment avec les essentialistes, parce que c'est ceux que euh, bah, je connais le moins, Et eh bien, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Et sur ce, je te souhaite un agréable week-end. N'hésite pas à passer euh, lire mon article sur mon blog léachou.fr. Si jamais euh, le cœur t'en dit à me faire un petit don sur Utips, ça m'aiderait énormément pour soutenir mon travail et en espérant du fond du cœur que cette clé t'aidera à ouvrir de nouvelles portes. Salut!